Amis de l'interopérabilité, bonjour Cette vidéo va vous expliquer comment publier un style vecteur au standard SLD sur le serveur cartographique GeoServer. A partir du menu style du panneau latéral, vous ajoutez un nouveau style. Puis, vous importez le fichier SLD présent sur votre poste. Voilà, le fichier SLD s'affiche dans votre navigateur. Avant d'enregistrer, vous pouvez vérifier la validité de votre SLD et visualiser la légende correspondante. Optionnellement, vous pouvez modifier le nom ainsi que le workspace de votre SLD.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 Comme toujours, on vérifie le résultat en prévisualisant la couche modifiée. L'affichage de la couche prend bien en compte votre SLD. Mission accomplie. Merci pour votre attention.